Bonjour, euh, je m'appelle Yael, je fais de la musique sous le, sous le pseudo Yol et, euh, et je vous propose de passer un petit moment euh, concert dans mon salon. Euh, malheureusement, je ne peux pas faire de, de, de, de, de diffusion en direct, ce qui fait que c'est un live qui est, qui est enregistré, euh, qui n'est pas diffusé en, en direct. Euh, voilà, que dire de plus Pas grand chose euh, j'ai pas mal de petits pépins techniques, donc j'espère que je vais pouvoir le faire en une fois, sinon je vais devoir couper, euh, couper les morceaux et les assembler. Euh, et voilà, c'est le live que j'ai fait euh, entre 2015 et, euh, et 2018. Ça fait deux ans que je l'ai pas joué. Je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de le jouer une dernière fois. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors chose importante, on va essayer de transformer le salon à peu près en une, une scène. C'est incroyable. né? If Kakak is body, you stutter, you is you stutter, you stutter, you stutter, you stutter, you stutter, is stutter, longtemps que j'ai pas joué ce live hein, donc c'est un peu bizarre euh, je fais pas mal de petites erreurs j'espère que ça va pas trop sentir euh, mais voilà j'espère que les deux premiers morceaux vous ont plu on va enchaîner sur la suite J'espère que ça va toujours. Euh, que ces quatre petits morceaux, c'est ça Ouais, que ces quatre petits morceaux vous ont plu. Euh, on va enchaîner sur deux morceaux qui sont super vieux. Euh, ils datent de l'école euh, seconde-première, pour moi, au final. Euh, ils sont marrants parce que c'est un, un peu le ying et le yang, ces, ces deux morceaux. Euh, ils, sont, ils ont la même thématique et ils se font l'opposé l'un de l'autre. Et... Euh, et c'est toujours marrant de le reprendre sur scène, euh, quelque chose d'aussi vieux, et de le revisiter comme ça, c'est ça, toujours un, un, un moment très agréable à, à avoir, à, à le jouer. Donc on va enchaîner sur euh, thing, euh, sur Away Above the Sky. Forcément, il fallait que j'appuie sur le mauvais bouton. On va enchaîner sur Away Above the Sky, et puis ensuite sur When Things Go Bad. Et je répare mes conneries. his <laughs> Là c'est le moment normalement où je dis merci et je comble le moment où je bois avec des merci. Mais bon vu que j'ai personne à remercier, On va enchaîner sur le dernier morceau euh, qui s'appelle Forget October. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui trouvent que ça, que ça sonne très bien Tiersen. Personnellement, je trouve pas forcément, mais, euh, mais bon, l'essentiel c'est que c'est que chacun s'y retrouve. Euh, donc oui, voilà, c'était euh, Yol, euh, que dire de plus J'espère que vous, vous portez bien, que vous allez bien, que vos proches vont bien. Euh, et puis, euh, moi, de mon côté, ce que je fais, euh, c'est ça s'écoute sur Internet, c'est gratuit. Euh, je vais me forcer à sortir l'album en, en février, euh, quoi qu'il advienne. Donc, il euh, y a ça en termes de nouvelles. Il euh, y a un morceau qui va sortir aussi bientôt. Euh, je peux pas en dire beaucoup plus, j'espère qu'il va sortir bientôt. Ça ne dépend, dépend pas du tout de ouais, moi-même, en fait. Euh, voilà, c'était YOL, portez-vous bien. Là c'est le moment où les gens applaudissent et euh, ils en demandent une de plus et c'est là où je fais semblant de me barrer et, euh, et je reviens quelques instants après pour faire le rappel. Euh, mais bon vu qu'on est tout seul à la maison, euh, on va dire qu'on va pas se voiler la face. Le prochain morceau, c'est un morceau qui s'appelle Plume, euh, qui, est, euh, qui est pour le prochain album. Euh, c'est un morceau qui est que orchestre, qui est trop mignon. Euh, et, qui, euh, et qui est très triste, mais je voulais pas terminer sur une fin triste pour le, pour le, pour le concert, même si, euh, même si je voulais terminer par ce morceau-là. Ce qui fait qu'il est revisité avec pas mal de genres différents. Il a un peu d'électro, de, de hip-hop old school, un peu de, de trois côtés d'upstep. Euh, donc voilà, c'est histoire de terminer, pas ça sur une note triste, mais sur une note un peu plus énergique et mélancolique à la fois. Donc voilà, le prochain morceau s'appelle Plume. Euh, C'était Yo. J'espère que vous avez passé un bon moment euh, dans mon salon <rire> à écouter un, un mec jouer, euh, jouer à côté de sa cuisine. Mais, euh, mais ouais, et voilà quoi. Portez-vous bien, faites attention à vous, tout ça. All I know is one, two, three, four. One, two, three, four, uh, whatever goes after that. But I said, I don't question how I play. I just sit down and uh, if I think of something, like I might think of... And that's just what I just done. That's the way I got to play. I got to hear that on the drums. See, I got to hear that. But I know I can do it. If I can hum it, I can play it. So that's the way I think. <laughs> Merci on à une prochaine.